C'est Winman, content de vous voir. Review numéro 218. Une review de la SQDC. On y va avec un produit organique avec la marque The Green Organic Dutchman Unité Bio. Un gros merci à Patrick. Patrick qui m'a carrément acheté les trois produits de la compagnie T-God. Hein, T-God, c'est The Green Organic Dutchman. T-G-O-D. C'est le symbole à la bourse. Quand on veut acheter des actions de cette compagnie-là, il euh, faut inscrire T-G-O-D, T-GOD. Donc, c'est peut-être un peu comme ça là, que je vais euh, prononcer le nom de la compagnie parce que The Green Organic Dutchman, des fois, ça peut être un peu long. Ce produit-là à l'intérieur, euh, c'est du gros THC 21.2. On peut avoir entre 20 et 24. Euh, c'est pas donné, c'est 39 dollars et 40 là, donc c'est vraiment là quand même assez dispendieux. 39,40$, euh, 39 dollars et 40, c'est la gamme de prix là euh, grail, top leaf, euh, DNA génétique. Donc c'est vraiment là euh, du gros calibre, du gros calibre. J'ai vraiment hâte de voir ce qui se trouve à l'intérieur. Euh, la variété c'est LA Confidential La grosse question qu'on veut savoir c'est est-ce que c'est la même chose qu'il y avait à l'intérieur du 28 grammes J'ai été voir sur le site internet de T-God, je pas vu le 28 grammes. Euh, J'ai vu euh, l Unité bio, l'autre produit Harmony, les deux autres qu'on a à l'SQDC. Il euh, y a même aussi d'autres produits qui sont pas à l'SQDC. Discover Organic et il y a aussi le Tranquility Organic. Il y a aussi des euh, joints pré-roulés, etc. Mais il euh, n'y a pas le 28 grammes, le Rotterdam OG, hein, qui est supposément une variété mélangée. On ne sait pas quest ce qu'il y a à l'intérieur du fameux 28 grammes. La terpène dominante à l'intérieur, c'est le pinène Ça aussi. Euh, je vais garder un petit échantillon à l'intérieur. Merci encore à Patrick. là C'est vraiment un gros, gros, gros cadeau. Euh, c'est de la grosse argent. Là, un gros merci là, de, de m'avoir procuré des produits... The Green Organic Dutchman. J'ai gardé un échantillon. On ouvre ça ensemble. Je suis vraiment curieux de savoir si c'est la même chose. Ils ont pas mis les, les mêmes mêmes terpènes euh, que le 28 grammes. Hein, vous savez très bien. là. Euh, J'espère que vous avez vu la vidéo du 28 grammes. Hein? Euh, parce qu'habituellement, un produit mélangé, on peut pas savoir les terpènes parce que ça change tout le temps. 39,40$. Quand on regarde la photo... Oh! Oh, regardez ça, le contenant là, euh, fancy. Et puis on peut voir aussi que c'est recyclable. Hein? Il y a beaucoup de gens qui aimeraient recycler les euh, les contenants de plastique. Hein? Mais euh, je pense que c'est pas recyclable, hein. Ces plastiques-là, c'est pas tout, tout recyclable. Là, rapidement, quand que je vois ça comme ça, euh, est-ce qu'on paye pour le pot? Hein? Est-ce qu'on paye pour le pot à 39,40$? Euh, écoutez, ces gens-là, ces compagnies-là, ils achètent des pots à coups de milliers, peut-être même à coup de, de, je sais pas si c'est à coup de millions, peut-être à coups de 100 000. Je pense pas qu'on paye 5$ pour le contenant, mais on doit sûrement payer un 50 sous de plus euh, que les contenants réguliers. Habituellement, les produits biologiques, c'est quand même assez standard. Hein? Quand on regarde la nourriture, quand on va à l'épicerie, euh, les produits biologiques ne sont pas trop « fancy » sur le marketing. Euh, ils essaient de sauver un peu de l'argent sur ce côté-là, sur l'emballage, parce que ça coûte plus cher à fabriquer. Hein? C'est souvent trimé à la main. Hein? Les produits ici, c'est trimé à la main, et non irradié, comme « Broken Coast ». Donc, il n'y a pas de, de, de, de rayon pour vérifier s'il y a de la moisissure, s'il y a des insectes. C'est vraiment vérifié euh, par des humains. Euh, donc ça doit être euh, un peu plus dispendieux vu qu'on utilise moins de machines et puis qu'on utilise moins de produits, euh, de moins d'insecticides, moins de... Tous ces produits-là, vous comprenez? Ce que j'aime, c'est entre 20 et 24 de THC, seulement 4% de différence. Là. Il y a vraiment, c'est assez précis. Pinène comme arôme, comme terpène dominante. Et puis, ils ont aussi mis la myrcène. La myrcène, c'est euh, ma terpène préférée. C'est ce qu'il y a avec le Pink de Sandra raphael Donc, pinène, pareil comme le Rotterdam OG. Je roule ça tout de suite. Bon. Là, ici, j'avais un carton. Dans. Dans le couvercle. Le ciel de sécurité, là, euh, un petit peu différent, c'est un contenant différent, donc... Euh, je sais pas ce que ça a l'air. Ce style-là, ça ressemble un peu, là, le, le, le contour, là le, c'est un peu comme Broken Coast. Broken Coast, c'est en aluminium, comme ça. On va réussir à l'avoir. Non, c'est pas la même chose. Donc si c'est du LA Confidential. C'est le deuxième produit LA Confidential. Le, le, le, le contenant est en vitre. Il est vert. Quand on peut regarder à l'intérieur, là, euh, il est fancy, c'est fancy. Il est fancy. Les coquins sont vraiment similaires à du Rotterdam OG. Peut-être c'est la même chose. Peut-être c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. J'ai pas de l'air convaincant, hein? <rire> C'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. Donc mon pourcentage est plus élevé ici. Ça j'avais eu 17.79. Euh, on regarde ça avec la caméra tout de suite. Ok gars, on est de retour avec euh, le unité Bio de la compagnie The Green Organic Dutchman. C'est vraiment vraiment là, le même produit qu'il y a à l'intérieur du Rotterdam OG. Je sais pas si c'est à cause de l'enveloppe et euh, le contenant de vitre qui avait une mini différence euh, de l'arôme. Euh, donc, on peut voir ici là, les, les tricônes. Moi, j'ai beaucoup aimé le buzz du 28 grammes. Il euh, y avait du goût, euh, léger, mais on goûtait un petit peu de tout. Mais vraiment, le buzz est agréable. Euh. Le, le, le basan, hein, je vous l'ai dit, c'était la moitié du corps, là, euh, tout le corps par en avant. J'essaie de montrer là, le 28 grammes. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment très, très, très similaire. Ok, on fume ça tout de suite, je suis convaincu là, que c'est la même chose. On est de retour, j'ai pris un peu d'avance, j'ai roulé un unité bio. Un gros merci à Patrick encore une fois. Et à la fin, là, quand je vais avoir fini de fumer ça, je vais prendre une ou deux puffs de ce joint-là, c'est du Rotterdam OG, Juste pour confirmer là, que c'est vraiment la même chose qu'à l'intérieur du 28 grammes. 21.2 THC, considéré un indica. Peut-être pas la même affaire, peut-être pas la même affaire. C'est pas la même affaire. D'après moi, ils ont pris ce produit-là, puis ils l'ont modifié un petit peu, un genre de 10%. Pareil comme EXO en fait avec le ak 47. Vous savez, ils ont sorti le ak 47, puis ils avaient déjà un ak 47 avec Atlantide, je crois. Quand que Weedman a appelé, ils ont dit qu'ils avaient modifié là, les, euh, le cannabis de 10%, donc c'était pas la même affaire. Je pense que Weedman, il faudrait qu'il appelle le T-God. Pour savoir le Rotterdam OJ, pourquoi c'est pas sur le site Internet Et puis c'est quoi le produit qui est à l'intérieur Non, c'est pas la même chose. Moi, ce que j'aime de ce produit-là, c'est que ce n'est pas irradié. J'ai l'impression que le boss est meilleur quand ce n'est pas irradié. J'ai l'impression qu'il y a plus de goût. Euh Je l'aime. Je l'aime. Le, le pinène, il, il est pas trop intense. Encore moins intense que l'autre, que le Rotodam Oji. Je pense que peut-être la deuxième terpène, la myrcène ici, là, elle là, prend plus de place. Donc, euh, je trouvais que le Rotodam Oji, il y avait juste la pinène vraiment là, euh, supérieure en, en grosse quantité. Tandis que celle-là, je trouve que euh, le pinène est vraiment plus faible. Le cariophilène, à la fin, on ne goûte pas du tout. Et puis au ciment, au ciment, c'est bonbon, hein. L Humidité à parfaite, aucunement résineux. Euh, ça colle pas sur les doigts, ça colle pas sur les doigts du tout, du tout, du tout. Donc euh, c'est vraiment pas bon là, pour euh, faire de la rosin ou des extraits. Ça colle pas, c'est pas, euh, pas gommant. C'est quand même euh, des arômes similaires à ce qu'on sent à la SQDC. Euh, Je pense pas qu'on peut regarder un cannabis comme ça et dire que c'est biologique. 39,40$. D'après moi, là, ça va être vraiment les gros, gros, gros fans de biologique qui vont payer ce prix-là. Euh, pour ceux que ça leur dérange pas trop trop le biologique, pense pas qu'on va payer 39,40 pour ce produit-là. J'ai rien contre. Il n'y a pas de feuilles, il n'y a, a pas de fond de sac. Euh, L'humidité est parfaite. Euh, côté résineux. C'est pas si grave que ça, parce que moi, je peux pas te concentrer. Mais à 39 dollars et 40, je vais payer 2 dollars de plus pour un produit top livre, comme le couche rosé. S'il y a du grill, parce que a jamais de grill, hein. Il y a plus jamais de grill en, en ligne. Il y a plus de grill. Le perps, le headband, le rockstar. sont où les, les produits de grill? Il n'y en a pas, parce qu'on peut pas en acheter. Mais c'est sûr qu'à 39,40$, pour quelqu'un qui ne recherche pas nécessairement un produit biologique, pense pas qu'il va prendre le T-God, malheureusement. Ce produit-là, je le mets dans les catégories à 30$. Euh... Ça devrait pas être en haut de 30$. Encore une fois, vu que c'est biologique, peut-être payer 35$, un 5$ de plus. Mais là, à 39$ et 40$, je pense que c'est un petit peu trop élevé. Euh, même si on prendrait un contenant bien normal, est-ce que le prix pourrait descendre de beaucoup? Je pense pas. Je pense que si on prend un contenant régulier, ils vont pouvoir nous enlever 1$ seulement là, de sur le, le, le 39$ et 40$. Ça va peut-être être 38$ et 40$. Écoutez, euh, j'espère que dans l'avenir, ils vont baisser les prix, euh, soit à 35$, euh, sinon à 30$. Hein. On a quand même vu des grosses, grosses baisses de prix depuis le début de la légalisation. Donc, peut-être qu'ils vont commencer fort et puis baisser les prix par la suite. Est-ce que c'est la SQDC qui met les prix élevés comme ça? Mais oubliez pas que le biologique, c'est toujours plus dispendieux. Quand on parle de fruits et légumes en général, là, toujours plus dispendieux. Mais peut-être que c'est trop dispendieux. Pour le goût, il est très bon. C'est vraiment pinane neigé, myrcène neigé. Il n'y a pas de goût de gazi là-dedans. Euh, le cariofilane qu'on indique, il n'est pas là, je ne le goûte pas. C'est la quatrième terpène, elle est très loin. Donc, le goût est agréable, euh, on sent sécurité quand c'est un produit biologique, c'est pas irradié, donc euh, double, triple sécurité, malgré hein, quand on nous rassure que les produits irradiés, ça n'a pas de conséquences sur le corps humain, mais quand même, mais quand même. Euh, contenant de vitre, on aime ça, j'imagine que c'est mieux pour l'humidité, euh, on a été convaincu avec Top Leaf, Malgré le top leaf il nous donnait un boost à l'intérieur, je crois. Hein. Cocotte standard, euh, pas vraiment le jeu de couleur, là, un petit vert euh, standard. Il n'y a pas de tache de mauve, il n'y a pas de tache d'oranger, il n'y a pas de tache de rose. C'est vraiment euh, vert et brun, bien standard. Très très très similaire au Rotterdam OG là, euh, vraiment vraiment similaire, c'est pas la même chose, je pense pas que c'est la même chose, il goûte moins de pinène pis le, le petit goût peut être agréable du myrcène euh, il est là. Euh, C'est dommage qu'il soit à ce prix-là parce que c'est un bon cannabis très agréable. J'aime beaucoup fumer ça, c'est très bien, mais c'est un petit peu trop cher malgré que c'est un produit biologique. N Oubliez pas que c'est à la bourse, hein? T God, euh, le symbole c'est T G O D T God, et puis c'est une action là à 43 sous, 43 sous canadiens, donc là euh, T God à la bourse de Toronto. Et ça l'a déjà coûté 8,25. Donc imaginez si, si vous achetez une action de TIGOD à 43 sous et qu'un jour ça revient à 8,25, c'est quand même là, 16, 17 fois plus cher que qu'est-ce que vous avez payé. Donc si vous mettez 100 dollars, est-ce qu'un jour vous allez avoir 1700 dollars Et si vous mettez 1000 dollars Qu'un jour, vous allez avoir 17 000 Pourtant, le 8 et 25, c'était juste pas plus tard que le 21 septembre 2018. Mon chat mon chat. Cody. Euh, Lucky. Alright, les boys. Euh pour ce qui est du buzz, je le sens moins que euh, le Rotterdam OG. Bon, il n'est pas gêné. Euh, le Rotterdam OG, j'aimais plus le buzz. Donc, c'est pas le même cannabis. C'est n'est pas le même cannabis. Lui, euh, le, le, peut-être qu'il y a le Myrcène, il fait plus effet. Là, il est plus, plus le corps au complet. Euh, bien réparti, bien égal. La pour pourquoi je dis réparti. C'est parce que ceux qui ont pas vu la vidéo du Rotterdam OG, euh écoutez le, le, le buzz il était en avant, en avant de mon corps. Euh, là c'était comme la moitié de mon corps par en avant Tandis que lui c'est plus, euh, c'était vraiment un buzz que j'avais jamais, euh, vraiment jamais vécu. Celui-là c'est plus un buzz régulier, plus le corps au complet, même la tête. Euh, plus un petit peu euh, Indica, là, myrcène. Là. Mais j'ai été vraiment surpris du 17.76, 17.79, 17.79 du Rotterdam OG. Euh, il a vraiment fait le travail avec sa, la terpène Pinène. Vraiment, vraiment incroyable. Très bon, très bon le goût. Donc, il me reste 2-3 puffs. Je vais le finir. Je vais fumer une puff de ça, juste pour être sûr là, que ce n'est pas le même produit. Il va me rester un produit à essayer de T-God. C'est le produit avec CBD. Très léger en THC, très léger en CBD. Donc, quand il y a du THC et CBD, on appelle ça un produit équilibré. Euh. Je vais fumer ça là. De fumer ça là, quand je vais être à jeun à jeun. Je fume toujours mon cannabis à jeun là. Euh, Surtout que je fume un cannabis, ça, ça fait au moins 3-4 heures que j'ai pas fumé un joint auparavant. Pour avoir le meilleur buzz puis euh, être plus euh, en capacité de vous dire exactement comment c'est ce cannabis-là. Donc ici, là, celui que je vais vous asseyer bientôt, le T-God avec CBD. Mais il y a 5% de THC et 8 de CBD. 5 THC, 8 CBD. Donc c'est vraiment très léger en THC. Et aussi en CBD, euh, je le recommande tout le temps, le CBD. Il faut au moins avoir 8. Parce qu'en bas de 8, c'est. C'est très, très, très. Euh, très léger. Très léger. Parce qu'on sait que CBD, ça bosse pas. Hein? Ça fait juste un peu là. Moi, je dis que ça fait un peu le ménage dans notre tête, dans notre cerveau. Euh, mais à 8%, c'est dur de faire le ménage. Toujours plus facile de faire le ménage avec du 15%. Alright, on va fumer le T-God. Rotterdam OG, le 28 grammes, pour être sûr que c'est pas la même chose. Qu'on vient de fumer là, le Unity. Bio-Unité. Merci encore à Patrick. Si vous voulez une note sur 10... Il y a tellement, tellement de qualité ce cannabis-là. Euh, sauf que le 21,2%, je trouve pas qu'il est vraiment écrasant là. Euh, C'est pas un gros, gros, gros 21% là. Euh, C'est. C'est pas euh, super écrasant. C'est du Myrsen, c'est euh, de l'Indica, mais euh, on est loin d'un 21% pinkouche, couche. Très loin de là. Donc, encore une fois, on cherche le briquet. Le lighter. C'est pas le même cannabis. Je suis sûr que c'est pas le même cannabis. J'ai pas le même buzz du tout, du tout. C'est pas la même affaire. J'ai pas le même buzz. Puis ça, ça goûte plus le Pinenne, le Rotterdam OG. J'aime beaucoup le goût d'unité, du J'aime plus le goût d'unité du que le Pinan 7, mais le buzz est surprenant. <coughs> Il est similaire, mon homme. Mais c'est pas ma affaire. Écoute, je note une note de passage, je vais donner, euh... je suis un petit peu déçu, parce que quand j'ai eu 21.2%, j'espérais qu'il soit un peu plus euh, écrasant que ça, et puis écoute, c'est pas 5$ de trop là, on peut dire que c'est 5$ de trop, parce que ça ça serait posé d'être 30$, vu que c'est biologique, je te donne un 5$ de plus, 35$, c'est trop cher, et puis, euh... Je m'attendais vraiment du, du 21.2, tu comprends? Il bosse pas plus que mon 17.79 de Rotterdam OG. Je suis un peu déçu, le contenant. Je me dis, pourquoi, pourquoi tu, tu fais ça, là? T'es supposé être biologique, t'es. Je vais donner. Je vais être sévère. Je suis très sévère. Je. 5$ de trop. La cocotte est correcte, regarde, 6.5, 6.5, euh, à un moment donné je l'ai donné 6, à un moment donné je l'ai donné 7, 6.5, c'est très sévère, euh, ce produit-là ici, là, à cause du prix, euh, écoutez, c'est le deuxième moins cher, je... celui-là, là, rapport qualité-prix, rapport qualité-prix, est-ce qu'on a avec la SQDC, on compare pas ça avec d'autres choses, on compare ça avec la SQDC, écoute, je donne 9 sur 10 à cause, à cause du prix avec qu ce qu'on a à la Ce qu'on a en ce moment, 6.5, grosse différence de notes, grosse, grosse, grosse, 65, 90, grosse, grosse, grosse, grosse différence. Ça, c'est 40 dollars, 40 dollars, 40 x 8, 240 dollars l'once. Ça, 16, 32, non? 32? 320? Hein? 8 x 4, 16, 32. 320 l'once, 140 l'once. 320, 140. 9 sur 10, 6,5. C'est ça. C'est bien facile, là. 9 sur 10, c'est bien facile de dire ça, là. Je suis pas gêné, là. Je suis pas gêné. 40 x 8, 4 x 8, 16, 32. 320 piastres l'once. 320. C'est pour ça que je te donne 6,5, là. Donc, là, je suis en train de fumer du Rotterdam OJ, c'est même pas la même affaire. Donc, on, on fumera pas ça, parce que c'est pas ça la vidéo. Euh... tabarouette que ça, se ressemble. Mais c'est pas la même affaire. Pas la même affaire. C'est pas la même affaire. Je te laisse là-dessus. Trop cher. Mais il est bon, je te laisse là-dessus, donne un pouce à la vidéo, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo.